Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 235 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Beat Blaster Excel comme vous voyez. Euh, on, on est toujours dans notre mode de faire des petits jeux indépendants, des petits jeux sympas et puis là c'est du jeu de tir et il a le très gros avantage de se jouer avec la manette. Alors on a en option, on n'a pas grand chose, on peut mettre bah, soit activer ou désactiver les, les effets, la musique, la synchronisation verticale et la vibration de la manette. Et ça c'est pratique. Donc on est parti, on va, on va pas discuter plus longtemps, on va tout de suite voir le jeu. Euh, je le connais pas plus que ça non plus. Euh, alors on va voir ce que c'est à peu près la difficulté. Puis c'est parti. Euh, ok donc je choisis ce vaisseau là. Pour tourner, j'utilise donc le stick et pour, euh, pour avancer, j'appuie sur A ou je booste, je sais pas. Ok alors, quand je booste, ok, donc ça il faut que je collecte, ok. Et ben, c'est très joli. Moi, ce que j'ai envie de dire, premièrement, c'est que ça a beau être pixelisé, c'est joli alors je viens de récupérer un G. ah d'accord ça, ça jette des boules ok alors je sais pas à quoi sert le petit plus que je ramasse ça doit être le nombre de munitions que j'ai voilà c'est ce que je pensais c'est le nombre de munitions que j'ai donc en gros j'ai plutôt intérêt à continuer à en ramasser à donf. Ok. Donc je viens de mourir. Et quelqu'un me dit oh ohlalal, lo, oh lo, oh lo, oh lo, lo, Donc euh, ce, cette personne-là sera dans, moi, dans ma prochaine vidéo. Je crois bien qu'il est en train de me spammer. Donc continuons. Je vais juste essayer de ne pas perdre en fait. En fait, on n'a pas vraiment le contrôle sur le sur, sur comment c'est... Hein. Ouais, con, mais ça tire trop, ça Ah, je crois que je vais rester en mode normal. Hein. Ça tire 3 milliards de munitions, ça vide complètement ma... Ah, faudrait que ça s'arrête. <rire> J'y vais tout plus rien. Les les balles qui rebondissent. 17, j'en ai 17, j'en ai 17. Ah, ils sont attirés vers moi. Je viens juste de capter que les trucs qui étaient attirés vers moi. Donc je sais. Bah en fait, c'est vachement bien, mais ça fait pas forcément que j'en ai plus. Moi, bon, ça, j'en ai 24. de ne pas mourir aussi ça va être pas mal et oui donc je disais donc ce jeu il semble enfin il est moi je le trouve joli euh, après ah non j'ai perdu ok alors est ce qu'il y a un high score ah bah d'accord c'est Steam euh, je crois que c'était Shift tab voilà on s'en bat les couilles et il n'y a pas d'autres mode de jeu donc est-ce que je peux faire quelque chose Il faut que j'achète euh, alors Y. Ah non, d'accord, j'ai 4 petites pièces donc on va essayer de se refaire une autre partie pour débloquer lui. Peut-être que ça change quelque chose. Voilà, encore ça, oui, donc c'est vraiment, hein, vraiment un jeu qui n'a pas beaucoup de voilà, il n'y a pas plusieurs modes. Ça va pas plus loin que ça, mais bon je le trouve sympa, la musique est sympa, il est joli, euh, voilà, je sais pas combien il coûte, mais je pense qu'il vaut ce qu'il euh, qu a coûté. <rire> je sais pas. Alors il y a des bonus qui, a, qui sont là, mais d'une manière, euh, je sais pas pourquoi ils sont là quoi. Enfin les bonus ils apparaissent, mais euh, et, euh, ouais c'est un peu aléatoire. Ok... Merde, j'aurais dû, dû retourner au menu pour changer de vaisseau. Je crois que je vais éviter de prendre des... Euh... Euh, Quoique là il y a un T, je sais pas ce que c'est. Tu vas prendre un petit thé. Oui, un petit thé. J'ai pris un petit thé et ça jette des trucs jaunes. On va dire, on va, on va, on va dire que c'est des bananes. Donc voilà. Donc euh, je pense que... Oh putain c'est trop bien ça. C'est trop trop bien ça par contre. Euh oui je disais... Vis-à-vis euh, -vis de... Du jeu... Euh, bah ouais. C'est bien démerdé, le mec a fait ça. J'imagine que ça a coûté quelques euros, et puis... Hein. C'est un jeu que euh, je recommanderais, si on me disait, tiens, un, un, petit, jeu, un petit jeu sympa à jouer, voire même, c'est ce genre de développeurs qu'il faudra encourager, parce que du coup, hop, s'il si nous le remplit un peu, ça peut faire encore un jeu de ouf. Là, le truc, il fait des qui d'artifice, quoi. Bon, bah voilà, j'ai perdu. Alors, on retourne au menu. On va essayer de voir si je peux choper... Voilà ce vaisseau là. Est-ce que ça va changer quelque chose Ah, succès déverrouillé, Big Blaster V2. Est-ce qu'il est mieux Comment savoir si c'est mieux En fait je l'aime bien ce petit rouge. Avec ces balles qui rebondissent. du coup on, <rire> on sait plus où mettre la tête le L je sais plus ce que c'est ok alors en fait j'ai pas le droit de toucher les bords voilà allez on s'en fait une petite euh, une petite dernière parce que ça m'étonnerait que j'arrive à 10 hein, à 10 machin voilà au moins, au moins le jeu bah, il, vu qu'il a pas 40 modes je peux pas le présenter plus, lo plus longuement que ça après faut juste être bon et bon bah ça c'est pas mon cas je suis mal barré comment ça être bon dans un jeu un jeu où il faut des réflexes. Alors oui j'ai dit qu'il fallait pas toucher les bords. Et donc on va pas toucher les bords d'aile de merde. Hop. Ah oui tiens ça y est, là, je tiens des feux d'artifice. Du coup c'est pas, pas possible de viser avec ça, on hein est d'accord. Yop, yop, yop, yep, yep. feu d'artifice, feu d'artifice, explosion. Ah oui, du coup c'est sympa, mais uniquement quand ça explose à l'endroit où tu... Là j'ai des munitions, c'est cool. Est parti pour les valeurs rebondissantes et du coup elles se confondent beaucoup avec les voilà avec les avec les autres voilà voilà beat blaster excel un jeu sympa franchement le meilleur. voilà je recommande du coup cette vidéo elle est courte euh, parce qu'en en fait il n'y a pas grand chose à voir comme on l'a vu hein. à part le jeu voilà qui n'a qu'un seul mode et avec lequel bah, on peut avoir plusieurs euh, Plusieurs vaisseaux, j'imagine que voilà le, les derniers vaisseaux là ils doivent être ils doivent être trop bien. Ah il y a un autofire là c'est quoi ça Oui ah mais non oui c'est pareil. Attends Ah ça veut dire que oui je peux désactiver l'autofire. Ça veut dire qu'il faut que je fasse X pour tirer. Mais attendez, j'avais pas vu ça, dis donc. Mais c'est mieux. Enfin c'est mieux je ne sais pas ouais non <rire> en fait non je préférais être un, être un gros assisté voilà je reste sur ce sur cette fin de niveau là ce beat blaster XL, je conseille il est sympa voilà faut aimer ce style de jeu et puis, et puis c'est simple et puis c'est joli surtout franchement ça, ça en jette un max voilà je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si vous avez liké, et puis à commenter aussi, ça peut être sympa. <rire> Allez, à la prochaine